Bonjour madame. Oui, madame. Oui, madame, comment vous allez Attends, Vous mangez la cigarette Oui, il y en a. Ok, vendez-nous Oris. Euh, ok, pour combien? Ça va. Bon, on peut fumer ou pas? Ah, vraiment. Vos. Avec ça. chaleur. Madame, on peut, on peut rester là et fumer? Non, non, non. C'est ici que vous avez acheté. C'est ici que vous pouvez rester. Je préfère que vous restiez ici. S'il vous plaît, ne dérangez pas les gens, restez ici. Ok, vous allez lui mettre. On, on, on reste dans la fumée. Pardon, n'allez pas de l'autre côté. Comme c'est ici, vous allez aussi. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, madame. fiorenta. Très bien. Madame, elle est gentille. Ah. C'est pas glacé. Non, c'est pas glacé. Merci madame. Ok. okay. Merci beaucoup. Mm. Coco. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, comment vous allez Je vais bien, vous, la faites oui, oui, oui, veux okay. bien, veux. vous la fait un peu. Ok. Et vous voulez Vous vendez du préservatif Oui, on a. Ok. Vous voulez vous combien Je veux 4 madame. 4. Bon. <rire> madame. Okay. Et donc okay. madame Venez. S'il vous plaît. Oui. Et on, va, on va. On va faire ça. où? Je on va faire ça où J'ai acheté le prédatif chez vous. On va faire ça où C'est avez... le go pour faire. Madame, bon, vous, là, vous allez trouver la Hier, j'ai remarqué. Hier, là, deux garçons sont venus acheter la cigarette chez vous. Et ils ont, dit, ils ont demandé où ils vont fumer. Et vous avez dit que comme c'est ici, ils vont acheter là. Mm -hmm. C'est ici, ils vont, vont fuser. Mm -hmm. bon, maman, c'est vrai, je vais faire le prédatif, quoi. Donc, on va faire ça ici. Attends, ah, le digo pour passer. Mais celle-ci j'ai acheté non On va faire ça ici non Mais moi non moi, je vais juste le derrière mmh. Derrière je ne vais pas D'accord. derrière, derrière. Yeah. Okay. C'est bon Ouvrez okay. yeah. oh, le derrière okay. Elle a donné le derrière là, à plusieurs clients Et Vous comprenez mmh. Je viens je vais préparer le Je vais faire le devant Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Madame Je suis toujours payer ici chez toi J'attends <rire> Non, je suis là, vraiment, je regarde un peu les nouveaux passant. quoi. chinois, oh chinois, j'ai besoin de Eh un a il mais nous taffons. Mais dans la voiture, nous avons nos que est là, nous nous, Dieu